Général Toumani de voilà les anciens membres du gouvernement qui viennent, les anciens membres des institutions républicaines aussi, ils sortent finalement de la salle, on les dirige vers quelque part où on ne sait pas. Devant Boubacar Yassine Gallo, président de la HAC, en suivi de Boubacar Yassine Gallo, De tous les noms mais en scande de vos libertés les membres du gouvernement dont qui se dirigent. Euh, on a tiré dire Tibou Camara, Mourid Ali Jamal, des appels religieux euh général Boule Amadou Damaro Camara mmh. Albert Damantan Camara On dirige vers euh, la grande salle, le ministre des Affaires étrangères, M. Khalil Kaba, le ministre Curtis, Aja Dafé Aissata. Ils sont très nombreux aujourd'hui. On les dirige quand même euh, vers la grande salle euh, où le QG du colonel Mori mouya ici au Palais du Peuple, carment quadrillé que les membres du gouvernement n'ont pas terminé de venir. Les présidents des institutions républicaines aussi. Euh, voilà. Bien escorté par la par l'armée. Bien escorté. Euh, je ne pense pas qu'il y ait des absents. Il doit avoir des absents quand même. Mais vous vous souvenez qu'il a été dit que tout absent sera considéré comme rebelle